Hmm. Un autre argument euh, naturaliste que j'entends souvent, euh, à savoir le fait que l'humanité a pu s'étendre, se développer, grâce au fait de manger des animaux. Alors oui, bien sûr, euh, absolument. De même qu'elle a pu s'étendre et se développer grâce à l'esclavage, euh, donc elle a eu différentes périodes, euh, elle a eu son passé, cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut continuer. Encore une fois, je vois mal comment le fait que quelque chose ait eu lieu dans le passé euh, légitime ce que l'on doit faire dans le, dans le futur. Donc nous avons aujourd'hui un nouveau contexte, une humanité constituée de 7 milliards et demi de personnes, de dizaines et de dizaines de milliards d'animaux, ça veut dire qu'il n'y a pas la place d'animaux d'élevage, j'entends, il n'y a pas la place pour tout ce petit monde-là sur la planète. Donc nous avons un contexte différent, nous avons la preuve que nous pouvons vivre et bien vivre, et très bien vivre à partir de produits non animaux, à partir de produits fondés sur les plantes. Pourquoi continuer comme avant il va falloir qu'on m'explique ici.